Je m'appelle Laurent Levasseur, je suis président du directoire du groupe Blue Linéa. Blue Linéa est là pour prendre soin de vos parents, qu'ils soient à domicile ou en établissement, qu'ils soient très âgés ou en situation de handicap. On arrive à prendre soin de vos parents en les accompagnant au quotidien, euh, en détectant leur chute, en répondant à un bouton d'appel H24 par exemple. Ce sont des éléments importants dans leur quotidien. Nous avons fait en sorte que des technologies deviennent un service. Chez nous, on ne parle pas d'engagement contractuel, on parle de promesses aux familles. Ça veut dire quoi Ça veut tout simplement dire que, bien évidemment, nos objets connectés, nos services que nous déployons sont utiles dans le quotidien de ces personnes fragiles. Et c'est comme ça que nous avons recueilli leur adhésion, et c'est comme ça que nous avons des souscripteurs qui sont au sein de leur famille. La collaboration avec les IP et GPS a été déterminante pour acquérir à la fois crédibilité et légitimité. Crédibilité car nous avons, avec les équipes de l'action sociale, regardé quelles étaient la possibilité et quels était le réel retour d'utilisation. Et puis ensuite, légitimité car ils nous ont accompagnés dans la promotion et la mise en place de ces solutions pour leurs propres protégés. Et c'est ainsi que nous avons pu déployer des packs, par exemple, initialement pour des jeunes retraités, et maintenant pour des aidants salariés, qui sont leurs seniors. Mon message aujourd'hui est simple, il faut que la technologie soit avant tout un service et un service utile.